Et c'est parti. Allons-y pour cette deuxième journée d'Estime de Soi, pour cette séance, pour cette session j'ai changé de personnage et j'ai laissé l'arcaniste pour le titan. Le titan est un peu plus euh, brut, un peu plus orienté corps à corps. Et je le maîtrise un peu moins parce que euh, parfois je n'ai pas assez froid aux yeux. Donc j'espère que tout va bien se passer. Voilà mon armure rouge et or. Qui donne un peu plus une idée du côté chevalier de l'espace des titans au niveau des sauts ce sera assez proche de la mission d'hier avec beaucoup de sauts planés j'espère que je ne vais pas tomber Donc je me déplace vers la gauche avec un pas de côté j'avance puis je vais sauter puis rattraper pour m'envoler et voici j'apprécie comme le son des propulseurs est très étouffé dans le vide de l'espace. Peut-être qu'il en va de même pour le son des armes J'aime beaucoup l'attention qui est accordée à ce genre de détails dans ce jeu. Et il y a plusieurs environnements sonores dans lesquels j'aime beaucoup faire des espèces de prises de son d'armes ou de tester les résonances des armes. Il y avait notamment un, un immense vaisseau dans lequel j'aimais beaucoup faire des prises de son mais qui, dû à l'évolution narrative du jeu, euh, a été détruit. Je n'ai pas la bonne grenade. Je vais aller dans mon inventaire pour changer de type pour une grenade un peu plus efficace. Je vais sauter et continuer de grimper comme hier. Ça se passe déjà mieux. Je progresse un peu plus rapidement. Je saute. Ah, ah, ah, ah. Je vais continuer à... Et je suis tombé. J'ai rebondi sur la tige en métal du bord de la plateforme. Je vais attendre tranquillement le timer de réapparition. Voici, je vais réapparaître. Allons-y. Sans rebondir sur la tige métallique cette fois-ci. Parfait. Et ici, je vais me propulser à nouveau. C'est réussi. Allons-y pour l'exploration décursive. Tout devrait bien se passer. J'avance. J'ai le regard légèrement légère vers, de vers de le bas. Peut-être y aurait-il une tablette ici. Avec mon attaque de mêlée, je vais briser la porte. Non, j'ai déjà récupéré cette tablette dans une mission précédente. Je me baisse pour me déplacer. Je vais détruire cette paroi avec mon arme, puis celle-ci, j'avance méthodiquement, pas de tablette ici non plus, je vais faire demi-tour, tourner à gauche, détruire la paroi, avec le temps de charge je dois faire une pression enfoncée, je n'ai déjà plus beaucoup de munitions sur mon fusil à fusion, je vais repasser sur cette arme-ci. Rien à signaler, pas de tablette. Je vais continuer par ici. J'appuie sur B pour me baisser. Et je saute. Bonjour Martin Efray, merci beaucoup d'être ici. Je vais continuer, m'élancer par la gauche, poursuivre dans cette cursive bleue. Peut-être que cette tablette sera activable. Non, je vais continuer. Et tourner à droite, détruire cette plateforme et me laisser tomber délicatement. J'ai surtout l'habitude de l'arcaniste et l'inertie du titan me trouble souvent. Là, j'ai sauté beaucoup plus haut que prévu, mais ce n'était pas très grave. Je vais continuer pour entrer dans la partie puzzle de cette mission. Détruire les spores pour pouvoir franchir ce mur de, de spores. Puis m'élancer en hauteur ici. Voilà détruire cette nouvelle paroi et m'élancer dans ces couloirs à droite puis je vais continuer tout droit je pousse le stick de gauche jusqu'au bout le stick de droite oriente ma vision je vais redresser le stick de droite pour m'élancer ici je commence à répéter et lancer assez systématiquement il faut que je trouve un synonyme je saute et plane j'entre et me dirige dans ce couloir orange dans ce vaisseau, à la dérive. Tous les signaux d'alerte sont actifs. Je vais descendre et le premier combat aura lieu. Je vais utiliser mon arme lourde pour être un peu plus serein face aux scribes. Je tire. Ma gâchette de gauche me permet de faire tourner le canon. Et voilà pour les premiers scribes. Je vais aller au fond de la salle et activer le premier pilier. Voilà. Osiris continue de raconter l'histoire de ce vaisseau, le Glycon avec Kaito. Je ne reconnais pas les, les dialogues, je ne sais pas si ce sont les mêmes qu'hier. J'avais tellement de mal à suivre le fil du dialogue hier que je n'ai rien retenu. Je vais traverser ici, sauter, franchir la barrière de sport et rentrer dans cette salle. M'équiper du fusil à fusion qui devrait suffire pour éliminer les scribes. Une grenade d'abord, puis je fais feu. Je me traverse les flammes laissées par les corps des scribes, et je vais monter pour affronter les suivants qui vont se trouver ici. Il va y en avoir un autre qui risque de me sauter dessus. C'est bon. Je continue d'avancer, récupère les munitions lourdes au passage. Je vais en profiter pour recharger Ma mitrailleuse lourde qui est très très longue à recharger. Je serai prêt pour les prochains combats et notamment pour le sinistre compacteur de déchets qui s'est si mal passé hier. Je vais sauter, atteindre la petite passerelle, sauter ici et détruire ce fusible. Je vais utiliser ma super pour éliminer les scribes qui vont être présents ici en leur lançant des marteaux enflammés. De nettoyer cette salle rapidement, de gagner du temps et d'éviter de mourir bêtement. Ensuite, il faut que j'arrive à atteindre le levier du haut. Le voici. J'active le levier, puis je vais me diriger vers le deuxième fusible qui est au fond. Je sprint avec le stick de gauche et je m'élance. Le fusible n'est pas encore ouvert, j'ai mélangé les différentes étapes, je vais donc traverser ce gouffre pour atteindre le deuxième levier. Voilà, Là avec X j'appuie, puis je retraverse. Je sprint, je sprint, je sprint. C'est vrai Frey, que cette mission est, est vraiment une super, super mission et je... Je, je comprends que ça, que ça puisse te donner envie de retourner sur, sur Destiny 2. Je vais m'élancer et... J'ai encore dit « lancer ». Je vais donc continuer et entrer dans la plaie intersidérale, le compacteur de déchets. Donc, je vais être un peu plus appliqué qu'hier et éliminer tous les ennemis avant de désactiver le compacteur. Mon arme lourde sera... Très pratique, bon, s'il y a une cible à désactiver ici, autant la désactiver. Et je vais éliminer les ennemis maintenant pour éviter de me faire tuer comme hier. Je tire, je tire, Et le dernier est fini. Donc maintenant il faut que je me dépêche de trouver les fusibles sur lesquels je dois tirer pour désactiver le compacteur. Je pense que c'est raté pour cette fois, je n'en ai trouvé qu'un, en voilà un deuxième. Où se trouve le dernier, est-ce que je vais avoir le temps de le détruire Pas du tout, je vais donc me faire compacter et je vais être envoyé au coin pendant 15 secondes. C'est vraiment dommage, j'aimerais beaucoup réussir ce passage là du premier coup. Au moins, à ma réapparition il n'y aura plus d'ennemis. J'ai été broyé. J'aime beaucoup l'espèce de casque de gladiateur de mon spectre. Je trouve qu'il va très bien avec la grosse armure du titan. Je réapparais et je vais retourner dans le compacteur. Je descends, je glisse le long de la rampe en sprintant et je me dirige vers le fond de la salle. Et malheureusement, en effet, Martin, il n'y a pas de R2-D2 sur lequel compter dans ce jeu. On doit tout faire soi-même. Notre droïde, notre spectre, fait de temps en temps quelques piratages. Mais là, malheureusement, c'est à nous de faire de la maintenance. Voilà le premier fusible. Le deuxième. Et le dernier devrait être au fond de la salle. Pardon. où est-ce qu'il est Caché derrière une des grilles peut-être oui voilà avec ce dernier fusible le compacteur va s'arrêter et je vais pouvoir passer par la grille au fond ici je vais donc tirer et me laisser tomber ah ici une tablette qui va me donner accès à une cage de contrebandier où est-ce qu'elle se trouve peut-être Peut-être ici, en hauteur, là-haut Où est-ce que je peux trouver cette cache de contrebandier et le coffre qu'elle contient Est-ce qu'elle serait peut-être derrière moi Non, je saute, mais en vain. Ou alors peut-être ici Derrière moi Je ne sais pas. C'est la deuxième fois que j'échoue à trouver cette cache peut-être que je me renseignerai entre aujourd'hui et demain pour la trouver au cours de la partie de demain. Dans cette salle, je vais utiliser ma super immédiatement parce que ce premier combat peut être assez compliqué. J'ai mis ma super un peu tôt, ce n'est pas grave. En jetant un marteau au sol, je mets une zone de feu qui augmente mes dégâts et qui me permet difficilement accessible puisque les ennemis qui traversent ce puits solaire prennent des dégâts. Je subis malgré tout d'importants dégâts et je vais devoir me replier par ici. Je vais charger et tirer pour éliminer ces ennemis et utiliser ma mitraise lourde pour les ennemis restants. J'ai oublié ces ennemis en mêlée qui m'ont débordé par la droite. Et peut-être utiliser une autre super Parce que celle-ci n'était pas aussi efficace que j'espérais Et je vais probablement changer également d'armure euh, Pour utiliser plutôt celle-ci qui améliorera les dégâts de ma super Je dois refaire le compacteur Ça c'est très très très agaçant Au moins il n'y aura pas d'ennemis voilà pour le premier fusible. Les scripts sont de retour. Voilà pour la première vague, pour la deuxième vague, et pour les suivants, je continue de tirer. Le canon tourne, et les balles fusent. Et J'arrive à éliminer les ennemis. Je ne pense pas que je vais réussir à détruire les fusibles à temps pour cette fois-ci. Surtout si je me trompe sur leur emplacement. J'ai beau détruire les grilles, je ne les retrouve pas. Tant pis, je vais à nouveau me faire broyer et devoir patienter pendant une dizaine de secondes. C'est un passage qui est un peu plus trivial d'habitude. Je me demande si mon échec répété dans le compacteur est lié à... au fait que je vous parle, au fait que je commente tout ce que je suis en train de faire. Je me demande à quel point est-ce que ça influe sur ma façon de jouer. Je vais activer ce levier et lancer une grenade immédiatement pour éliminer les scribes. Je vais essayer d'être un peu plus efficace pour les éliminer, pour éviter d'être pris par le temps. Je suis étonné que... Les scribes réapparaissent et je suis étonné d'avoir eu si peu de temps une fois les, les scribes éliminés pour détruire les fusibles. Là c'est très contraignant. Ah, le soleil, c'est bien à nouveau fermé. Bon, je vais à nouveau me faire compacter. Et pour te répondre, Martin, tout à fait, la réaction au chat fait partie de, de l'expérience. Et euh, c'est aussi, euh, vos interactions sont aussi euh, un des facteurs de mon expérience de jeu en ce moment, et donc euh, vos interactions peuvent peut-être faire fluctuer le flux de ma parole autour de ce qui se passe, autour de, de l'action. Et c'est aussi ce qui, qui m'intéresse, de voir où est-ce que vous m'emmenez. Je vais détruire celui-ci qui se trouve déjà ici. Et peut-être fuir pour détruire les différents fusibles. Je vais mourir à cause des scribes. Je vais essayer de détruire les fusibles tout en fuyant. Voilà pour le deuxième. Il ne me reste plus qu'un troisième à trouver. De mémoire, il était par ici. Oui, tout à fait. Vite, je dois tirer. C'est bon. Le compacteur va s'arrêter éliminer cette grille. Alors, où se trouve cette cache Est-ce qu'elle pourrait être en haut Ici, rien Peut-être dans un des trous Non Peut-être... Euh, une trappe Peut-être plus loin Je n'ai pas l'impression. En hauteur, qu'est-ce que, ce, que, ce que je peux trouver ici Non. Je devrais me renseigner. Je sprint, je sprint et je vais rentrer dans cette trappe. Je vais reprendre le chemin de tout à l'heure et mettre ma tête dans ce trou pour reprendre ce combat. Je vais être un peu plus prudent cette fois-ci. Et utiliser les pouvoirs défensifs de mon personnage. Je vais me retirer dans le fond ici et utiliser une barricade derrière laquelle je vais pouvoir me cacher. Je vais utiliser une grenade pour contrôler l'arrivée des ennemis sur moi. Surveiller l'arrivée d'autres ennemis emmêlés par la droite, c'est bon. Ces ennemis là sont un peu particuliers parce qu'ils n'ont pas de tête et il faut donc tirer dans leur dans leurs flambeaux pour les éliminer voilà ça produit cette espèce de son pour indiquer qu'on a réussi à faire un coup critique je vais rester à couvert mais ma vie est basse je vais essayer d'éliminer les ennemis à longue distance qui se trouvent ici pour essayer de gagner du temps j'ai utilisé ma super sur un petit ennemi mais ça me donne un peu d'air. Je vais retourner sur l'arrière de la salle. Et j'ai récupéré des munitions pour cette arme-là qui va me permettre d'être un peu plus efficace contre les ennemis avec des boucliers violets. Voilà pour celui-ci. Celui-ci a un bouclier violet également et il devrait tomber facilement. Le dernier ennemi fait des dégâts importants à distance mais si je reste à couvert et que je lui jette une grenade, il devrait tomber. Voilà. Bon, cette première salle s'est mieux passée. Je vais continuer et me diriger vers le hangar qui devrait être plus compliqué et peut-être un peu plus fastidieux. Heureusement, j'ai récupéré beaucoup de munitions d'armes lourdes. Changer d'arme vers une arme vide permet de recharger automatiquement l'arme en question sans avoir à presser de bouton. L'intérêt de cette mitrailleuse, c'est d'une part ses dégâts mais aussi le fait que quand elle est à plein régime, elle octroie un bouclier qui permet d'être efficace mais aussi d'être protégé. Voilà pour ces premiers ennemis, je vais recharger, j'appuie sur X. Je vais essayer de me diriger vers les petits ennemis au bouclier qui se trouvent ici. Je vais être attaqué par les ennemis en mêlée et les scribes. Et voilà. J'ai pris trop de dégâts d'un scribe explosif et je suis mort. Bon, heureusement, je n'avais pas beaucoup avancé dans ce, ce hangar. Ça m'inquiète un peu pour le boss de fin parce que c'était déjà assez long hein, hier. Il va falloir que je fasse attention. Je vais reprendre le travail. Écoutez, Scrib, c'est une situation qui est plutôt explosive, visiblement, mon cher Martin. Je vais détruire cette tourelle et éliminer un peu plus d'ennemis en étant un peu moins agressif faut que j'arrive à appliquer ce que j'avais dit, à savoir être moins agressif et avoir un peu plus froid aux yeux. Je recharge, je fais attention aux script cette fois-ci, ils ne sont pas encore arrivés. Je vais éliminer les ravageurs. L'explosion d'un ravageur peut faire des dégâts importants à ceux qui le suivent, à ceux qui sont proches, c'est assez pratique, vu qu'ils ont tendance à attaquer en groupe. Voilà pour ceci, et je vais... Passer. Non, je ne vais pas utiliser d'attaque de mêlée sur les scribes qui se trouvent ici. Par contre, je vais pouvoir utiliser ma super sur l'abomination qui se trouve ici. Elle a pris des dégâts importants et je l'ai pratiquement achevé. Je vais terminer cette première abomination et m'éloigner pour éviter l'apparition des nouveaux ennemis. Je vais reprendre ma mitrailleuse lourde pour essayer de gérer cette masse qui est apparue sur le pont. Ainsi que ses ravageurs. Je tire au jugé mais je manque un peu d'efficacité. Est-ce que je vais avoir le temps de faire charger ma mitrailleuse pour leur tirer dessus Oui. Voilà qui est plus efficace. Très bien. Je vais pouvoir me concentrer sur la deuxième abomination. Je n'ai plus que deux munitions d'armes lourdes, ça c'est beaucoup plus embêtant. Je prends des dégâts importants. Il faut que je recule. J'ai l'impression que mon personnage est un peu plus faible que celui d'hier et que j'ai un peu plus de difficultés. Il faut vraiment que je sois très prudent. sur un deuxième, celui-ci a un bouclier de feu, je n'ai pas l'arme appropriée celui-ci a un bouclier bleu donc je vais lui jeter une grenade bleue voici pour cela ensuite voilà, l'ennemi avec le lance-grenade me met la pression mais je peux prendre un peu de hauteur, je vais essayer de lui tirer dessus par en haut je ne le vois pas, il est en dessous de la passerelle. Ils sont deux, c'est un peu risqué. Je vais tirer sur l'abomination à la place pour lui faire quelques dégâts. Ah, ici. La position se prête à des dégâts. Voilà. Puis le deuxième. Voilà qui est fait. Je vais pouvoir tirer sur l'abomination avec ma barricade. Derrière la barricade, j'ai une certaine couverture, mais aussi une vitesse de rechargement améliorée. Ce qui va me permettre d'améliorer un peu mon DPS. Il faut encore faut-il que j'arrive à toucher l'ennemi, et en particulier à toucher son point faible. Peut-être qu'il faudrait que je change d'arme pour prendre des choses un peu plus à longue distance. Je vais prendre du recul... Récupérer les munitions qui se trouvent au sol Je vais me déplacer pour déborder l'ennemi par la droite Ces attaques sont assez puissantes Mais je devrais pouvoir en encaisser quelques-unes Il passe bientôt sous un seuil de points de vie qui me permettra de l'achever Encore quelques tirs Voilà avec le clic droit, je l'achève. Le symbole de réapparition limi limitée est terminé. donc C'est fini. Je passe à la deuxième phase de puzzle, qui devrait être un peu plus simple que ces combats. Je me déplace en sautant, je me propulse. J'arrive sur la passerelle tout en haut. J'ai plus de difficultés avec ce personnage et j'ai peur de, de prendre beaucoup de temps pour faire cette partie et en particulier pour faire le boss de fin. Et ça commence à m'inquiéter parce que je dois passer un coup de fil après ça. Il faut pas que je me distrais. Il faut que je reste un peu concentré. Je vais activer cette sport pour aller franchir. La membrane qui se trouve derrière cette porte. Je vais éliminer les ennemis. Ici, les petits scribs Avec une grenade. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Cette espèce de brique violette va me donner des munitions d'armes lourdes. J'en aurais bien besoin. Voilà une deuxième brique. C'est vraiment idéal. J'active le pilier, je vise au fond, je tire sur le fusible bleu. Puis je prends de la hauteur ici. J'active les différents leviers à cet endroit-là. Le premier qui ouvre l'accès au sport et le deuxième qui permet de redescendre. Je vais actionner les sports ici. Je sprint, je tourne à gauche, je tire, je vise, je recharge, je sprint, je sprint, je saute, je me propulse, je saute, je me propulse et je tourne à gauche. Je vais franchir la membrane, c'est bon. Je tourne à droite, et dans cette salle, je vais utiliser ma super pour éliminer les soldats d'élite qui se trouvent un peu plus loin, ici. J'ai eu le soldat d'élite, mais pas sa taurelle. Il va falloir faire attention, encore une fois, aux scribes qui sont les ennemis les plus dangereux. Bon, ce dernier essaye de se cacher, voilà encore un, je vais me retourner et les ces ennemis qui ont un bouclier, il me reste encore des munitions, je peux continuer d'utiliser ce fusil à fusion, voilà, il ne reste plus qu'un ennemi, je vais aller lui glisser sur le visage et l'achever. détruire la tourelle ici, puis éliminer le fusible, voilà, à suivre la spore en haut à droite, je saute et je me propulse, puis je vais la détruire, je vais me diriger vers le fond, et me laisser tomber au travers de la membrane de spore, je vais arriver dans le dédale, je vais essayer de le faire rapidement cette fois-ci. Je vais ouvrir à l'avance les différentes grilles en leur tirant dessus, déclencher l'apparition des scribes, voilà, et éliminer celui qui est le plus gênant ici. Je ne sais pas comment j'ai survécu ici, mais c'est une excellente nouvelle. Je vais prendre l'espoir et traverser. Heureusement, pendant cette phase, il n'y a pas de réapparition limitée, donc je ne devrais pas recommencer depuis le début. Je franchis la membrane, et je reviens dans cette première salle. Je vais donc prendre l'espoir ici, et m'en servir pour franchir la porte qui était jusqu'alors fermée. Je sprint, saute et me propulse. Je tourne à droite, puis à gauche. Et pour cette phase de combat, je vais utiliser mon arme lourde qui est vide, je vais utiliser plutôt mon fusil à fusion. J'ai mal géré mes munitions, c'est un peu bête. Bon, J'ai réussi à gérer ce dernier scribe. Je vais utiliser l'arme lourde pour les abominations. Voilà, ici c'est assez efficace. Je vais recharger tout de suite mon arme pour éviter d'avoir de nouveaux problèmes. Activer le levier à gauche ici, j'appuie sur X enfoncé, puis je tourne ici pour éliminer ce fusible, et enfin je vais aller tirer tout au fond là-bas sur les sports. Je remarque que finalement, puisque je suis assez concentré pour bien jouer et ne pas mourir, je, je ne pense vraiment à rien d'autre qu'au jeu. Il n'y a que. Ces moments un peu mécaniques qui me permettent de me détacher, de penser à autre chose. Je saute, je jette une grenade sur le pillard qui est en haut. Il a changé de position pour l'éviter, ça m'a permis de le tuer. Hier il n'y avait pas d'ennemi ici, le voilà qui est revenu. Peut-être que c'est mon fusil d'assaut qui n'est pas très efficace. Je suis tombé. Heureusement, il n'y a pas de réapparition limitée, donc c'est un peu moins pire. 4, 3, 2, 1. Qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre comme arme Je n'ai pas vraiment d'arme à longue portée. Peut-être que je pourrais utiliser ça à la place de mon fusil à fusion. Ce sera peut-être un peu plus efficace. L'ennemi qui était en haut hier n'est plus ici. Ah, si, le voilà. sera peut-être un peu plus efficace et en plus, il désoriente les ennemis qui ont tendance à me foncer dessus. Y compris les tourelles. C'était plutôt un bon choix. Je vais sauter, aller détruire le fusible derrière, puis faire la dernière phase de plateforme de cette salle en évitant de tomber. Je suis vraiment moins performant avec le titan qu'avec l'arcaniste c'est une mission que j'ai beaucoup moins faite avec ce personnage là il y a des sauts que j'ai beaucoup moins dans les doigts tant pis je vais continuer alors où est-ce que j'ai réapparu ici je saute peut-être qu'en faisant le tour ça marchera mieux voilà tout à fait sauter ici me propulser pour amortir ma chute sauter me propulser sauter me propulser et rejoindre l'espoir ici c'est là que les choses se corsent je détruis les sports, je, saute je, propulse, je saute et je me propulse je saute et je me propulse je saute et je me propulse je saute et je me propulse et je franchis la membrane ici je recharge mon lien des Grégores. Hop, je reprends de la hauteur et je franchis la dernière paroi c'est bon je vais peut-être utiliser une bannière pour recharger mes munitions jusqu'au bout, voilà. Ça devrait me permettre d'avoir ce qu'il faut pour le boss de fin qui va commencer tout de suite. Alors. Bon, les dégâts sont assez importants. Je devrais réussir à le faire passer dans la prochaine phase assez vite. Voilà qui est fait. Une grenade pour accueillir les ennemis. Je vais me mettre à couvert le temps de recharger et changer d'arme pour me lancer grenade Je vais éliminer ces ennemis-là qui ont un bouclier de feu avec. Le fait qu'ils soient étourdis est vraiment très pratique parce que ça me... ça me permet de les éliminer un peu plus sereinement. Les scribes sont quand même assez gênants, donc je vais Garder mes distances, je leur tire dessus, je vais reculer pour éviter cette tourelle-là et détruire cette tourelle, reprendre le lance-grenade et viser l'ennemi. Je vais maintenir enfoncé et relâcher quand la grenade lui arrive dessus. Et voilà. Je suis pas tout à fait convaincu par cette arme. J'ai du mal à doser les distances, il me faudrait plutôt un sniper, ce serait idéal. J'étais trop court Je vais changer d'arme Je vais opter plutôt pour Ceci et cela Voilà pour la distance Un arc Sera un peu plus prudent Je vais me rapprocher Pour utiliser mon fusil solaire Sur cet ennemi là Voilà Sur ces petits ennemis, le fusil à bombe sera assez pratique. Je vais conserver la mitrailleuse lourde pour le boss de fin qui est en bas. J'ai actionné le premier refroidisseur. Je vais actionner le deuxième. Voici. J'appuie sur X enfoncé. Puis je me dirige à droite derrière moi. Vers le dernier. Le petit ennemi qui est ici est tué. Et j'active le dernier refroidisseur. Je vais... Me diriger vers l'étage inférieur et utiliser directement ma super pour faire des dégâts importants au boss. Où est-ce qu'il se trouve Il est caché en bas, mais où Ici. Je vais l'attirer avec la sulfateuse, puis j'utiliserai ma super. Donc je vais peut-être conserver ma super vu que les dégâts que je lui fais sont quand même assez importants. Je vais rester caché. Là, si j'utilise ma super maintenant, ce serait gâcher ce pouvoir-là parce que je pourrais pas aller au-delà du premier tiers de la barre de vie du boss. Donc je vais plutôt utiliser la mitrailleuse. Je vais éliminer ces ennemis-là et continuer de mitrailler le boss jusqu'à franchir sa barre de vie. Voilà. Donc là, des ennemis vont réapparaître à ce niveau-là. Jeter une grenade sur ce groupe de petits ennemis. Puis utiliser mon attaque de mêlée pour recharger ma mitrailleuse. Je vais prendre le fusil à pompe pour les derniers ennemis restants. 1 2 et 3. Qu'est-ce qui me fait des dégâts Il y a un ennemi à longue distance. Où est-il Il est derrière, je l'ai entendu, mais je ne le vois pas. Là. dire que ceux-là peuvent se rendre invisibles c'est quand même assez déroutant voilà je réactive le premier réfrigérateur premier réfrigérant, je ne sais pas comment appeler ça je vais sprinter glisser tuer cet ennemi tuer cet ennemi, recharger tout en activant le liquide de refroidissement et je vais aller éliminer le dernier ennemi troisième refroidissant et voilà cette porte et essayer de prendre l'information sur la position du boss s'il est directement en face de moi c'est le cas, je vais m'éloigner parce qu'il peut me faire d'importants dégâts en mêlée si je reste trop proche, j'en ai fait les frais hier et je n'ai pas l'intention de remourir bêtement je vais me mettre ici et utiliser ma super pour aller lui faire des gros dégâts Je tire vu qu'une vague d'ennemis est apparue, et une fois les ennemis du haut tués, je pourrai redescendre. Raté. je tire, toucher, toucher, et toucher. Je récupère les munitions au sol, et je vais équiper ma mitrailleuse lourde. Voilà pour cette deuxième phase. Je reprends de la hauteur. Je garde ma mitrailleuse lourde. Je vais jeter une grenade sur le point de spawn des ennemis. Et je conserve ma mitrailleuse lourde. Je vais cette fois éliminer l'ennemi à longue distance assez tôt. Voilà, il y en a deux. Voilà le premier. Voilà le deuxième. Attention à ces ennemis qui spawnent. Là, le fusil à pompe va être particulièrement efficace. Et voilà. Je, je suis un peu sous pression. J'ai du mal à parler en même temps. Je vais tuer ces ennemis. Leurs grenades sont assez prévisibles. Donc je peux les éviter sans trop de problèmes. Je vais aller éliminer celui-ci. Il doit rester... Un dernier. Voilà. J'en profite pour récupérer... Les orbes de puissance qui me donneront accès à peut-être une dernière super pour finir le boss. Ça pourrait être intéressant de finir le boss avec la super parce que ça me ferait gagner beaucoup de temps. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde en bas. Beaucoup d'ennemis intermédiaires. Hop. J'ai galéré avec cet ennemi-là et j'ai pris des dégâts à cause de la surchauffe. Il va falloir que je fasse le tour pour aller activer le liquide de refroidissement. Qui est fait. Bien. Donc je vais prendre l'info sur la position du boss, en espérant qu'il ne sera pas directement face à moi. Bon, très bien. Je vais essayer d'éliminer ces ennemis là qui sont au loin. Arroser le boss au passage. de les faire courir après moi. Il faudrait que j'arrive à utiliser mon pouvoir pour recharger mes armes rapidement, mais j'ai plutôt l'impression de courir comme un poulet sans tête. Bon, puisque je suis à couvert, je vais recharger mon arme. 165 munitions, je n'en aurai plus assez pour éliminer le boss, mais je devrais avoir ma super. Voilà ma super qui, a... qui est de retour. Attention au scribe, c'est bon. A gauche les derniers ennemis vont être présents. Voilà, voilà pour ceci. Je vais récupérer des munitions de fusil à pompe, il est déjà rechargé. Je vais mettre quelques dégâts supplémentaires sur le boss pour essayer de l'attirer dans cette direction. Où est-il Ici. Je vais m'éloigner et aller jeter une grenade par la trappe en bas. Je cours, je sprint, je sprint. Je me prépare à utiliser ma grenade. Je descends. Ah les ennemis m'ont suivi. Je vais donc utiliser la super directement. Et voilà. Donc sans le boss ces ennemis là sont vraiment triviaux. Voilà qui est fait. Bon, ça s'est beaucoup mieux passé qu'hier. Je suis très content. Je vais pouvoir me diriger en sprintant vers la zone de fin. On dirait qu'il reste un ennemi en bas. Voilà Je vais me diriger à droite Je saute Puis j'entre dans ce couloir Je tire sur la grille Je me laisse tomber J'avance, je saute Puis je vais appuyer sur B pour me baisser Et arriver dans la dernière salle de la mission Pour y récupérer L'arme récompense Qui se trouve ici Comme hier, cela va lancer un échange entre les différents personnages qui m'accompagnaient pendant cette mission, qui vont essayer de m'expliquer ce qui est arrivé à ce pauvre gardien qui est suspendu en l'air. Comme hier, il y a un petit peu de latence, la, la narration ne commence pas tout de suite, donc je vais tourner dans la salle, essayer de peut-être trouver une nouvelle tablette, mais je crois qu'il n'y en avait pas hier. C'est finalement le même dialogue narratif qu'hier, je pense qu'il y aura un changement si je refais cette mission avec un autre personnage ou avec le même personnage. Je ne sais pas comment les différents euh, les différents arbres de dialogue se déclenchent au lancement de la mission. J'ai fini la mission, j'ai récupéré deux plaques d'armure de torse, qui sont assez médiocres. Je vais pouvoir les garder, mais je gérerai mon inventaire plus tard, hors stream. Je vais rester là, je ne vais pas spécialement chercher plus de choses dans cette pièce. Je vous remercie beaucoup pour votre présence ce soir, et, et merci Martin pour tes clap clap clap, je suis... À très content parce que j'ai fini euh, pratiquement 5 minutes plus tôt que hier peut-être que demain avec mon personnage de chasseur je serai encore plus rapide ce serait vraiment idéal je maîtrise un peu mieux le chasseur et ses double sauts et triple sauts donc je devrais pouvoir m'en sortir mais c'est un personnage qui est aussi beaucoup plus fragile il va falloir que je réfléchisse à mon équipement Bonne soirée, merci, et à demain.